sur la situation euh, d'où je, je viens, d'où j'atterris, en fin de compte. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on explique plus euh, les, les, sur les bureaux, aide, euh, des aides qu'on nous donne, et de ouais. trouver les, les adresses des, des bureaux sociaux pour en sortir euh, de la déchéance mmh. ou de la rue C'est ça. Toi, quand tu... Quand tu as accepté de, de, de tourner ce, ce, ce reportage, donc quand tu as accepté qu'on fasse un reportage sur toi, c'était euh, parce que tu voulais aussi expliquer ça, qu'on soit oui, plus informé sur, oui. sur les moyens qui existent pour retrouver un logement décent, une vie décente. Oui, parce que bon, euh, si on se trouve tout seul, c'est assez dur pour s'en sortir. Et euh, en fin de compte, on est démoralisé. Du coup, on n'a pas vraiment euh, le courage d'aller vers les gens aussi. Alors, j'estime qu'il faudrait trouver des, des moyens d'aller vers ces gens-là pour les en sortir mmh. de, leur, euh, de leur situation. Ok. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions, des questions qui vous viennent euh, à la suite de ce reportage ben, Pour moi, c'est un reportage qui donne de l'espérance pour les gens qui sont dans la rue. Ça prouve qu'apparemment, qu quand on veut, on peut s'en sortir. Et à force de persévérance, il est arrivé à ce qu'il voulait. Donc, il a un logement, euh, descend et il reprend une vie normale comme euh, tous ceux qui croisent dans la rue. Ouais. Donc je peux lui dire qu'il qu a eu beaucoup de courage et que je le félicite pour ça, parce que c'est très dur. Huit ans, c'est pas rien, mais c'est vrai que le temps passe à une vitesse où on ne s'imagine pas qu'on a passé. Ouais. Je ne pense pas qu'il réalise qu'il a passé vraiment huit années. Non, c'est en les calculant que, que je vois que ça fait long. Quoi. Au moment même, il y a des années, où je ne les ai pas vus passer parce que je dormais ou j'étais KO. Donc je ne vais pas vraiment réveiller, comme je dis. Mmh. Voilà, quoi. Donc, voilà, je maintenant, vraiment... ça me fait quand même beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux qu'avant aussi. Plus de courage et plus tranquille que certaines années passées. Est-ce que maintenant, ça t'a donné un but De. de... Est-ce que maintenant, tu as un but à atteindre... Maintenant que tu es, on va dire, revenu dans la vie normale, la vie sociale, où tu as un logement, tu as tout ce qu'il faut à la maison, plus ou moins, comme tout le monde... Est-ce que tu as, as encore envie maintenant Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis Bon, bah, aujourd'hui, je vais commencer ça pour avoir oui, ça Oui, j'ai deux, trois idées. Ça serait de me refaire à un cercle d'amis convenable autour de moi et retrouver euh, du travail euh, aussi convenable pour continuer à, à faire une vie une vie bien. Et tu es oui. persuadé que tu ne retomberas pas et que tu Oui, ça, j'en suis sûr. Excellent, je te souhaite vraiment de réussir. Mmh. Ce sont, sont des choses qui arrivent euh, fréquemment, ça, de, une fois qu'on a retrouvé, euh, on a l'impression d'avoir retrouvé une vie normale, comme on dit ici, une, une vie décente. Est-ce que est, ça arrive souvent de retomber Oui, dans, dans certainement, le... mais souvent c'est dans, dans les 2-3 mois qui suivent euh, la sortie du problème, on va dire. Les 2-3 mois sont les plus cruciaux c'est là qu'on risque de retomber. On est encore assez fragile, bien parce qu'on est mal entouré encore, souvent laissé seul. Et euh, toujours dans, dans le même milieu d'où on essaye de s'en sortir. Donc l'entourage est toujours encore le même, donc, avec des drogués et tout. Donc on, on reste toujours tenté à ce moment-là de retomber dedans. Et ça Il faut essayer de soigner, de les, de les empêcher d'aller dans l'ancien milieu. Et ils auront plus de, de chances de s'en sortir. C'est ce que j'ai fait, c'est d'éviter les anciens milieux que je, je fréquentais. Est-ce que maintenant tu as une aide, je sais pas, psychologique ou un centre oui, où tu peux oui, aller oui. pour pouvoir parler de tout ça tout à donner, fait, donner, hein. donner, en fait, comme tu as fait maintenant, nous montrer ce que tu as vécu pour montrer aux autres qu'ils peuvent s'en sortir, que ce n'est pas impossible, qu'à partir du moment où on persévère dans une direction, on arrive à la Oui, j'ai toujours mes deux, les deux centres, STA et le Centre Lama, où je suis bien accueilli quand je veux, je ne dois pas faire de rendez-vous. Je peux y aller euh, dans les heures de bureau, bien sûr, le soir, naturellement, c'est fermé, ce qui est un peu logique. Mais sinon, tous les jours, sans rendez-vous, je peux y aller et, me... et en parler de, de ce qu'il faut ou de ce que je veux. Ils sont toujours là à être à l'écoute ou à me donner le coup de main qui est nécessaire. Oui. Là, on vient de traverser une, une vague de froid et qui a vu euh, naître un peu partout des élans de générosité. On a beaucoup euh, parlé de, de soutien aux sans-abri parce que bon, on, a, on, a, on vient d'avoir des moins, moins 10, moins 15 degrés la nuit. Euh, votre réaction à vous par rapport à ces élans de générosité je pense que c'est spontané et c'est souvent politique et c'est précaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un électorat et voilà, tous les hommes politiques, quand il y a le froid ils s'intéressent. Mais il n'y a pas de suivi. Et voilà, après deux ou trois mois, on oublie les gens. Ouais. On oublie ca carrément. Et Alain le sait, même à l'approche des élections... Les politiques s'intéressent aux sans-abri, même pas par, fait, par ouais. des périodes de froid. C'est une période où ils sont là et après... Il euh, y a l'électorat et, et, et voilà. On s'intéresse beaucoup, mais après cette période, on les oublie aussi. Il ouais. faudrait poursuivre cet élan de générosité, pas seulement quand il fait froid. Quand il fait froid, non. non. Ouais. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas une politique de suivi. Et les loyers aussi deviennent de plus en plus chers. Et les revenus n'augmentent pas. Ouais. Mais par rapport à ça, toi, tu dis dans le reportage, on est, on est tous dans le même bain. Est-ce que oui, vous partagez oui. cet avis Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Oui, je, à... je suis un peu d'accord avec Alain. Mais même si les gens qui travaillent et que le loyer ne fait qu'augmenter et que les revenus n'augmentent pas, et aujourd'hui, les gens se mettent en couple ou à des enfants, en tout cas, le marché devient beaucoup de, de, de, de plus en plus cher. Et le loyer, quand même, ça fait quand même plus de, de, de pour en tout cas. Les 70% de revenus, mais qu'est-ce qu'on va manger Je me demande. Quelqu'un veut réagir à ça ce qu'il vient de se dire Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que bah, on va, si, si tout commence à augmenter, sauf le, le salaire, on va finir par tous être dans une situation précaire Ou pas euh, C'est l'avenir qui nous le dira. <rire> est ça, les choses. Mais est-ce qu'on peut agir pour, euh, pour éviter peut-être Il y a des manières d'agir pour éviter qu'on se retrouve dans une situation précaire C'est pas une grande question. On se plaint tout le temps mais il n'y a jamais rien qui avance. Agir, réagir, je sais plus. je ne sais plus à la fin en tout cas. Non Je sais pas. <rire> C'est pas nous qui décidons. En tout cas, on vient de voir qu'il est possible de s'en sortir. De oui, ça, oui, c'est pour... notre propre volonté. Mais maintenant, les salaires, le prix des loyers, l'inflation, ce n'est pas au peuple de décider. Non Je pas. Vous partagez son avis ah. Ce n'est pas au peuple de décider Moi, je pense. <rire> non, je ne suis pas d'accord. J'estime qu'on a, a tous le droit de parole. donc on, on peut donner nos avis, on peut donner des idées aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont fait...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 plus qu'en mmh. dehors, vu que c'est là où il y a le plus de population. Comme on a dit, il y a plus de gens qui, qui, sont, euh, qui aident les personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi plus de gens à la rue. On ne peut pas passer devant sans les voir. Ce n'est pas comme avant, on pensait directement, ah bas celui-là, il a, est un SDF, bah, parce qu'il a bu. Ou parce que... Non, maintenant c'est des familles, c'est des enfants, il y a vraiment toutes les cultures, toutes les, tous les âges. Ça mmh. peut être hein, tout jeune, jusque vraiment âgé. Euh... Et j'estime que si tout le monde y met du sien, comme des fois, de temps en temps, ils font des collectes, que ce soit dans les supermarchés ou des choses comme ça, pour les, pour les ASBL ou pour les personnes qui ont besoin. Mais ils devraient faire ça toute l'année. Mmh. Ils ne devraient pas avoir, j'estime qu'il ne devrait pas y avoir de période pour ça. Parce que les gens sont toujours dans le besoin. Tout comme les... les, les en fait, l'époque du troc. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas. Hein. <rire> Un retour au troc Ben bah oui. Ben bah oui, oui. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, pas spécialement, on va dire, comme à l'époque, mais ça peut faire beaucoup de... Ouais. Ou ce qu'on qu appelle le win-win aussi, à la limite. Je te rends service, donc tu me rends service. Ouais, donc, tout à fait. Donc, oui. ouais. Ouais. Tu veux réagir Non, non Il y a aussi, euh, ah. je trouve que bon, l'argent perdu, l'argent dépensé inutilement de l'État, je trouve qu'il devrait un peu plus faire attention. Ils font des ronds-points qui ne servent inutilement, et des ponts qui ne servent à rien, mmh. hein, des, des bâtiments qui commencent à, à construire des nouveaux, qui ne finissent pas, et qui restent pourrir comme ça dans la nature, qui n'a même pas été servie une seule fois. On est à peu près à un milliard, un peu plus d'un milliard oui. d'argent perdu inutilement, dépensé inutilement. Je suppose que ce petit milliard-là, on aurait pu le faire dans, dans des logements pour euh, des gens euh, en, en problème, ou d'autres, ou des Entre familles, autres, oui. Entre autres, oui. oui. Voilà. Il y a un rond-point qui existe, qui n'est même pas terminé, et qui ne sert à rien. Il finit dans un champ. Donc, vous avez, un, donc vous avez la route. Vous avez une déviation qui va vers le rond-point, vous avez le rond-point, vous avez la rue qui continue, puis ça s'arrête, et c'est le champ. Ça ne sert strictement à rien. Et ça a coûté des millions. Oui, ça fait ça fait partie, effectivement, des, des, des erreurs que l'État peut Oui, mais il y en a faire. beaucoup. Oui, il y a, il y a sans doute beaucoup d'erreurs. arriver à un milliard, ça fait, <rire> ça fait énorme, je trouve. Alors, est-ce que Lola pourrait nous expliquer ce qu'est une agence immobilière sociale <rire> Donc je parlais de cette alternative euh, qui peut être euh, vue comme une solution parmi d'autres et euh, qui s'appelle, euh, enfin, on passe par une agence, ce qu'on appelle une agence immobilière sociale. Donc en fait, il s'agit pour le propriétaire de donner son, son logement euh, en, en location à une agence immobilière sociale qui la met en location pour des personnes à bas revenus. Euh, et donc, euh, ça permet aux propriétaires euh, de déjà pas devoir s'occuper des démarches administratives, de location, des baux, euh, voire même de certains travaux. Et euh, en même temps, il fait profiter son logement à des personnes qui, euh, sont, qui sont un peu exclues du marché euh, du logement et euh, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, etc. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, plus largement euh, diffusé euh, oui. au, au, au public, rêve, et aux propriétaires surtout. Euh, c'est voilà. une alternative qui mériterait effectivement mmh. d'être plus médiatisée. Oui. Et... Oui, oui, tout à fait. Ok. Yeah. Uh, et. Um Exemple, moi je me suis inscrit dans ces agences, mais les, les critères souvent, ils te disent, et ben voilà, tu ne remplis pas telle, telle condition. Et ben voilà, il faut être ceci, il faut être cela, et il y a une liste d'attente. J'ai appelé la dernière fois l'agence immobilière, ils m'ont dit, ben non, il y a encore 700 personnes avant vous. <rire> juste remis, moi je voulais juste euh, dire que question, en fait, si l'État pouvait faire une barrière en fait de loyer, en fait, au lieu de, Il y avait d'autres qui, qui payaient le loyer en chambre chalon 800 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Si, mmh. tous mille, si tu travailles, en fait, tu es une seule personne, tu es tous 1200 euros maximum. Tu payes 800 euros de loyer, tu dois t'habiller, tu dois payer des factures, mmh. tu dois payer tes médicaments si tu es malade. tout que ce n'est pas raisonnable. Il y a d'autres aussi qui habitent dans les maisons, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin d'aide pour avoir de la nourriture, pour manger.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 Mm. Et tu le payes en salive. Moi, je trouve que l'État devait mettre un barrière de, de loyer. Et chaque année, il insiste les propriétaires les, okay, le okay. de bien réparer l'appartement ou bien le bien de... Au lieu de donner les gens en salive, par exemple, si tu as l'humidité à la maison, tu as des enfants, c tes enfants tombent malades, ils tombent malades parce que ça donne des maladies, mais tu n'as pas de soi tu ne peux pas trouver mm. un autre appartement mieux parce que tu n'as pas mieux mm. à payer. T'as pas oui. plus à payer. L'entretien des immobiliers, des en fait, leur bien personnel, c'est souvent abandonné, mmh. oublié, souvent. Mais, mais il existe banque. ça, des, des, des associations où, qui, qui, qui peuvent aider à faire oui. le lien, en tout cas, à ce que les, les, les locataires aillent trouver les propriétaires. Parce que oui, parfois, oui. c'est très difficile de rentrer en contact avec son propriétaire. Mais je pense qu'il y, y, y a des systèmes qui existent aussi. On est peut-être de nouveau tout mal informé, mais il y a des systèmes qui peuvent vous aider, vous soutenir, par rapport à vos propriétaires ça il y a, il y a des, des règles de loi qui existent aussi pour cela puisqu'ils doivent louer en bon père de famille et entretenir en bon père de famille leur ouais. bien qu'ils louent ouais. tout à fait euh, est ce que un mot de la fin euh, ou quelqu'un veut dire un mot de la fin alexandre, le... ah, oui, oui oui c'est vrai alexandre tu avais un super mot de la fin euh, dingue, <rire> merci qu'est